Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur ça C'est un jeu que j'ai découvert et j'ai trouvé pas cher Alors du coup je sais que l'avais testé Et c'est Contraste sans le bien sûr à la fin mais je viens du Alors j'étais déjà commencé par euh, baisser le son hein parce que je m'entends pas parler. Ah mais non. Euh... Déjà la musique me plaît. Non. Voilà ça c'est fait. Euh, Est-ce qu'on peut jouer à la manette Oh oui C'est trop cool Alors c'est une totale découverte, je sais pas trop trop comment ça se passe. Je vais quand même baisser le son encore parce que je, je m'entends pas parler. Regarder les paramètres vidéo, les visuel. ouais, ouais, on est bien, hein, on est bien. Euh, voilà, mais on va faire une nouvelle partie tout de suite, hein, les amis. Oh, joli petit dessin, euh, franchement. Il, Alors, il les a des avis un peu euh, qui divergent, on va dire, mais il... bon, c'est pas un très très grand jeu d'après ce que j'ai compris, mais l'ambiance avait l'air pas mal, donc euh... voilà quoi. ouais franchement mais les graphismes sont pas de sous enfin ça raje pas à la rétine rien c'est les voyages du ballon rouge et tout bah, franchement c'est c'est plutôt swag quoi interagir allez Didi, c'est l'heure de dormir file dans ton lit j'arrive tout de suite pour te border ouais Venez papa Ouais. Donc, papa il est plus là, c'est ça Qu'est-ce que tu fais ici Maman arrive Cache-toi Ou elle va t'attraper Bonne nuit ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes Je crois qu'elle ne peut pas te voir. What the fuck Promets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est promis. Et pas de sortie en douce cette fois, tu vas finir par m'attirer des ennuis. Juré. Très bien.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 What, bio? Allez, on va manquer son spectacle. Elle est sérieuse là. Mais que font les parents pour visionner un objet à coller? Hein Maman, papa, moi, ok. Down. Ah, c'est d'accord. Ouais. Donc elle est pas toute seule dans sa tête. Je suis désolé, je parle pas trop parce que je découvre. Enfin, j'ai un peu tout ce qui se disait. Mais euh... Ouais, je peux sauter. Ouf. Bon. Sans plus attendre. What the f Oh non Quelqu'un a bougé le chariot Regarde Je sais. Tu vas descendre et déplacer le chariot pour que je puisse sauter en bas. Je vais mettre la lumière ici. Comme ça, tu pourras aller là et devenir une ombre. Euh... Et... alors ça, RT c'est pour la gâchette droite. Euh... Ouais. Donc, ouh Et RT pour quitter. Ah oui wow. d'accord, j'ai compris. J'aimerais pouvoir faire ça. Tu crois que tu pourrais m'apprendre Mais par contre je trouve que là, l'introduction elle est assez violente dans, ce, dans cet univers. Ok, maintenant approche le chariot pour que je puisse descendre. Ouais. pas mal non ah oui non faut le coller contre et ça manque un peu d'introduction je trouve quand même parce que là c'est assez violent quoi enfin on sait pas pourquoi je peux enfin... Je me demande qui l'a déplacé tu crois que c'est maman elle m'a grondé la dernière fois que je suis sortie c'est un peu normal hein pas près 8 ans et demi quoi ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu j'aurais vraiment aimé que tu sois là pour mon anniversaire papa a raté mon anniversaire mais ton papa il t'aime pas pardon maintenant on va par là suis-moi. Oui. Alors, attends, attends. Non. Ouh, chaleur, lumière. Donc il dit lumière, il dit ombre. Oh, je crois que tu es trop grande. Hein eh. hmm. hmm. Je hmm. crois que ça mène à l'autre rue. Si je déplace le chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye What the fuck Allez, et, et, toi la petite hein Mais je pense que j'ai trouvé le moyen, merci quoi, je suis peut-être un peu tabé sur les bords, mais quand même Wouhou Ah merde Ah d'accord What the... Allez On va être en retard pour le spectacle Ah ok C'est A puis RT... Lol On se retrouve au Ghost -Nuts. F -f fallait juste le préciser hein, c'était... Pardon. Alors ça c'est... On peut pas interagir. Après il n'y a pas de musique là, c'est bizarre. Ah, il faut obtenir des luminaires Euh... Ouais. Oui je sais, je me sens courant. Mais... <rire> LOL <rire> Mais par où que je vais bien pouvoir passer Oui d'accord, ça j'ai compris, merci. Euh... Ah oui, il faut monter là-haut. Laissez-moi devenir une ombre. Ah, mais après, donc du coup, il va falloir peut-être déplacer des trucs. Ah, mais non! Mais, ah, je me suis raté! Non, c'est bon. Ouais, je suis trop un boss. Illuminé, oui. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, bon, du coup, pour descendre, on la même, je crois. ça. Alors le ghost note. Hein? Ah. Ouais, euh, pff, ouais. D'accord. Bon, mais on peut pas trop trop s'égarer parce que, voilà. Ils n'ont pas encore commencé le spectacle. Tu as manqué les danseuses. Elles étaient tellement belles. Quand je serai grande, je serai danseuse. Ou bien acrobate, comme toi. Tu as toujours voulu être acrobate Allez, entrons Un peu quoi. de lumière ne serait pas de refus. Je pense que vous apprécierez la vue. Eh Allumer les projecteurs. Là, il y a de la mission, en mer. Alors, euh, est-ce qu'on peut les picoler Même pas. Déception Pourquoi je suis bloqué là oh. On sort de là. Merci. Ah mais... Non. J'ai allumé cela. J'ai rien compris, les amis. Ah ben bah si ici. Waouh Ah mais bah c'était bien pas allumé en fait, c'est ça. Allez mon chou, donne-nous un petit coup de main. On va pas jouer dans le noir. Ah mais bah d'accord, ça va, en fait je suis de Service, ok. Est-ce que quelqu'un a compris un peu qu'est-ce qui se passe là Allez, mon chou, donne-nous un petit coup de main. On va pas jouer dans le noir. Et le dernier projou, il est à l'étage. Le projou a un problème là-haut. Est-ce par qui Tu pourrais t'en occuper aussi Il casse vraiment l'ambiance. Ouais mais alors moi je suis pas contre mais il faut trouver un escape pour monter non Peut-être À moins qu'on monte sur les musiciens en fait Ce qui paraîtrait vachement plus logique hein Ouais, tout à fait Tout à fait Thierry C'est complètement de Alors... Attendez je vérifie qu'il y a rien à... Mmh. J'ai thought que hang yeah sorry joe you you're a house on fire i'm sur le de moment, hein, parce que. Ouais. En fait, elle a trop tête, quoi, c'est ça. En fait, le jeu n'a pas l'air trop mal, hein. Il s'est l'air assez sympa à jouer. Et moi, j'aimerais bien avoir un petit peu d'histoire aussi, quoi, merde. Joue pour moi, Charlie. Tu veux bien Oui, tout à fait. Je vérifie que j'ai pas oublié de ramasser un truc de genre là, quoi. C'est quoi service de protection de l'enfance Ah. blablabla blablabla, en fait en gros ouais, reste euh, euh, de euh, social, comme d'hab. Faut me terminer pas sur le texte que Dorotien s'écrit de une partie, que ça est pas à mesure d'entraîner, les... <muches> donc... Osef. En fait, apparemment l'histoire on la récupère un peu comme ça J'ai J'ai même l'impression que l'article de journal qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était un peu son papa, hein, qui était accusé de meurtre, mais qui était apparemment relâché. Quoi Je vais peut-être aller un peu vite là. C'est papa Qu'est-ce que tu fais ici Tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner, Johnny. On avait un accord. T'appelles ça un accord Je voulais pas partir. C'est toi qui m'as mis dehors. Tu veux de l'argent, c'est ça J'esquive déjà le proprio. Je suis pas venu faire la manche. Matin ce costume Encore un de tes fameux coups. Cette fois, c'est sérieux, Kat. Ben voyons. Jusqu'à ce que tout foire comme la dernière fois. Et la fois d'avant. Non, mon cœur. Je te jure que je vais me racheter. Je dois retourner sur scène. Alors retrouve-moi après. Je suis à l'Excelsior. Tu t'imagines pouvoir revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles Tout se passera bien cette fois, tu verras Tu seras fier de moi mm -hmm. Chambre 529 Où est-ce qu'il va Je dois lui parler. Je crois qu'il a dit où il allait, hein. Je suis pas sûr. On parler d'un hôtel. moi j'ai Ah voilà. Ouais. Chèque de Johnny Fenris a ah, d'accord. Refusé, font insuffisant. Ouais. Ok, enfin, je pense que si je fais ça c'est mieux, plutôt faire fermer. Lol. Euh, je voulais passer par là-bas, tant pis. Ok. Sauvegarde. Petite tourelle sombre comme ça, c'est parfait pour les enfants ça. Il vient juste de passer par cette porte. Okay. Je parais qu'il s'en va encore au bar. Bon, Maman attends. dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas C'est elle qui l'a mis dehors. Ça ne veut pas s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Tu es très forte. Hein eh. Ah oui, décor. <rire> eh ben dis-en. <rire> ah, ok. Alors, quelle de personne, de personne normalement constituée peut aider une a gamine à se dans, dans, je sais pas, entre salle de spectacle, bar, <rire> en pleine nuit ah, Je veux bien être un peu particulier sur certains points, mais euh, merde quoi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 J'ai exécuté mes numéros d'illusion dans les 48 états américains et dans les 11 provinces et territoires canadiens. J'ai joué pour le roi d'Angleterre et l'empereur du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable zone. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer Vous avez vu mon costume Je loge à l'hôtel Excelsior. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Fenris. On me dit de ne pas vous faire confiance. Figurez-vous que je me suis également renseigné sur vous, monsieur incroyable. Vous n'êtes pas aussi riche que vous le faites croire. Vous avez quelques dettes. C'est pourquoi je suis sûr que vous accepterez de participer à l'inauguration de mon cirque. Vous osez m'accuser Regardez, j'ai déjà une affiche magnifique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre bobine de film. Tant que je n'ai pas de dépôt de garantie, je serais idiot de vous prêter quoi que ce soit. OK, je vais vous faire un chèque. Content. Content. Vous en faites pas, je vous appelle dès demain. Heureux de vous avoir rencontré. Merci pour le verre. Uh-huh. Hein Dans le bar Ah oui d'accord Je pense avoir compris pourquoi Ça, c'est la... l'affiche Ah classe Alors euh Faut que je rapproche c'est ça Ah ok, putain comment je suis trop fuité les amis, au moins autant que la petite gamine de 8 ans que je suis depuis tout à l'heure, alors attends... What Ah ah mais c'était tout simplement chien en fait ouais de côté, alors y'a quoi ici Rien, toujours tiré par les barres en fait, moi je sais pas pourquoi mais... Alors, euh, gna gna gna, Ici, il rien de plus. Et il y a un passage par là. On s'en fout, j'avoue, je, je dirais, mais... Bon, ça sera fait à mais... <rire> Finalement. alors, manager. Mini Miroir, l'incroyable Vichonzo, dissimule ses secrets sur notre propre nez. Non, après j'appuie sur B, vas voir. Alors, faut que au cinéma. Désolé pour le petit tour. Hein. Après franchement, j'avoue que les, les, les, les, enfin, les décors, euh, la, la musique, tout ça, tout ça, moi je trouve ça, ça rend franchement bien. Et je, suis... je trouve ça plutôt cool. Après bon... L'histoire, j'ai l'impression qu'on la découvre vraiment au compte-goutte et que ça va être un peu un peu l'objet du jeu en fait. De raconter une histoire. Allez. Euh, par là-bas. Ouais. Ah mais non, On passe par la porte. C'est pas bête. Maintenant, il voulait apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. Ah oh, non. J'ai raté tout ça, oh, je pense on ça? plus tard, on n'est pas là pour ça alors. Oh. Monsieur Fenris, j'ai joué pour le roi de l'univers! Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo! Okay. Si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides! Ouais? Oh non! Pas moins de traverser! Oui? Je sais, si on arrivait à faire fonctionner ce projecteur. Je pourrais te suivre avec Mais je crois qu'il n'y a plus de courant. Peut-être qu'on peut utiliser des luminaires. Est-ce qu'il te reste Pas du tout. Ah mais c'est peut-être pas... Euh, D'ici alors qu'on peut aller chercher les... Même pas Ce qu'on a vu qui était... Euh... Je vais quand même vérifier au cas où il y en a un autre qui traîne parce que si on peut... What the f- comment je suis censé passer. Non mais monte J'ai l'impression que c'est un peu tant d'axe là. Bon je vais peut-être faire le con, je vais peut-être avancer un peu le mais punaise comment on peut faire ça. Ah il faut. Ah d'accord oui. Mec, il met à peu près une heure et demie à comprendre le moindre truc quoi. Voilà, nickel, nickel Michel, merci. Euh, c'est par où déjà C'est par là, c'est par là-bas. Ouais, ah bah. On va aller plus vite. franchement, je Ah, le perso, il est pas mal à jouer, ouais, ça va. Pardon excuse-moi. Ah ce vieux fail de merde Attends si la fille Ouais voilà. Hein Merci. NON Mais c'est pas possible Ils sont méchants avec moi Je ne peux pas sauter aussi loin. Peux-tu m'aider à traverser Ah bah d'accord. NON Mais putain quel débile <rire> Aidez-moi Ah ok d'accord. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais mais... Putain je suis mort. que y a vraiment trois fois. un grand trou. Dégueule. petite <rire> fille. Bon par contre je pense qu'on va pas trop trop, trop traîner. Problème Je vais quand même rentrer. Le... Oh, c'est verrouillé. Oh, attends, je crois que je peux passer à travers. Eh Comme je te l'ai dit, je suis bonne pour les choses. What the fuck Elle crochettes, tes serrures et tout maintenant la gamine What Alors attends. Peut-être que tu peux trouver un autre accès. Elle se fout de ma gueule. Alors ça c'est... D'accord. Haute, fraîche. Bon bah je pense quand même qu'on va, on va s'arrêter là hein, pour ce, cette petite découverte Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, Ce que vous en avez pensé, je vais arriver à parler, ne vous inquiétez pas Donc n'hésitez pas, pas à me donner votre avis dans les commentaires Moi franchement je trouve que l'ambiance avec la musique et tout c'était quand même plutôt cool Après je pensais qu'il y aurait plus de musique euh, tout au long du jeu Là il n'y en a pas par exemple, c'est un peu, un peu dommage je trouve après le cinéma est vide, tout ça, tout ça, d'accord, mais au moins une petite musique d'ambiance, aurait été cool, quoi, merde. Et après, donc voilà, toutes ces petites énigmes, là où il faut déplacer les, euh, le décor pour arriver à se créer des passages, le fait de pouvoir faire des choses comme ça, là, allez, devient une ombre, voilà. <rire> non, c'est plutôt cool, quoi, je trouve, le concept est sympa, le... je trouve que les personnages sont assez sympas aussi. Et que, bah, au final, ouais, ça fait... Ça... Voilà, ton petit jeu sympa euh, Je sais pas, peut-être que je ferai une autre vidéo une fois que j'aurai terminé ou j'approcherai de la fin ou je sais pas Pour vous en dire un peu plus Mais euh, c'est un jeu que j'ai payé de enfin, quelques euros euh, sur Instant Gaming euh, Et puis voilà quoi Je ne sais pas quoi dire de plus Mais euh, portez-vous bien et à bientôt Ciao ciao